Donc Cathy Louis-Thérèse, chef de projet Action Cœur de Ville à la mairie de Pointe-à-Pitre. Le projet de vélo assistance électrique en libre accès est inscrit dans le dispositif Action Cœur de Ville de la mairie. C'est un dispositif, c'est une belle opportunité pour les porteurs de projets qui souhaitent euh, investir à Pointe-à-Pitre, mais surtout que la ville, puisque c'est un programme collaboratif, c'est un programme aussi euh, un plan partenarial d'investissement qui permet de regrouper donc, plusieurs acteurs, dont l'État, euh, la collectivité, euh, de, la mairie, la communauté d'agglomération, les services de l'État, autour de plusieurs projets, dont euh, donc, le projet euh, d'aujourd'hui. Donc le, notre lettre motive en tout cas euh, en tant que chef de projet Action Cœur de Ville, c'est l'objectif d'Action Cœur de Ville, c'est de oui, pouvoir euh, mener, euh, donc accompagner les porteurs de projets sur le plan technique, sur le plan financier, de pouvoir euh, justement euh, redynamiser le centre-ville, euh, mobiliser justement toutes les forces autour des porteurs de projets. Donc Aujourd'hui, euh, le projet de vélo assistance électrique s'inscrit dans le dispositif, dans l'axe développement durable et aussi dans l'axe de développement de la mobilité de et de l'accessibilité. Et C'est une belle opportunité pour la ville et les habitants puisque cela permet justement euh, d'augmenter les offres en termes de transport, de déplacement doux, mais aussi d'augmenter la qualité, de, de valoriser la qualité environnementale. Donc, euh, la ville a développé plusieurs, euh, une large concertation autour de ces dispositifs Action de Cœur de Ville, qui est un programme euh, vivant. Elle a euh, d'ailleurs lancé en 2019 un appel à projets pour impliquer les différents acteurs. Et aujourd'hui, il y a à peu près 100 projets inscrits, au, enfin, une centaine de projets inscrits au dispositif Action Cœur de Ville. Donc pas plus tard que ce, cette semaine, nous avons fait un point d'avancement sur l'état de pro, de, des projets Est-ce euh, que dispositif, les projets qui peuvent encore être inscrits euh, à Action Cœur de Ville. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, porter, euh, amener les porteurs de projets investis à, à Pointe-à-Pitre. Euh, il est encore temps de pouvoir s'inscrire sur ce dispositif euh, qui est vivant. Et euh, j'invite tous les porteurs de projets à se rapprocher de notre équipe, à se rapprocher aussi de la, de, de la ville pour... Euh, pour présenter leur candidature. Alors Swan Codre, s w a directeur anti wifri opérateur CaruLis. Alors aujourd'hui, nous sommes présents pour l'inauguration du service Caru Vélo, opéré par WiFri pour toute la gestion et la maintenance. Nous sommes place des dissidents à Pont-à-Pitre. Alors c'est un projet en... qui, qui, a vu, qui, qui est né en, en famille, si je puis dire. On a, on a réfléchi en, en famille à, à comment développer un nouveau système de mobilité, parce que c'est vu comme de la mobilité, pas du transport. Pour exploiter le, le littoral, on commence par Pointe-à-Pitre, on a trouvé ça dommage avec toute l'agglomération qu'on a, le beau littoral, les belles chaleurs. Il ne fait pas froid, hein. c'est pas comme en métropole où il y a des intempéries. Enfin bref, vraiment donner envie à l'usager, aux locaux et aux touristes guadeloupéens de trouver un nouveau moyen de mobilité. Alors ce sont des vélos à assistance électrique qui sont, qui sont disponibles du coup, qui sont juste derrière moi. On en a 35 à terme avant novembre. On parle de la route du Rhum, on en aura un peu plus de 200. Des vélos à assistance électrique, 20 km d'autonomie, qui sont géolocalisés avec GPS. Alors le principe est simple, pour les abonnés Carulis, vous pourrez utiliser votre passe Carulis sans rajouter 1€ euro de plus. Pour les, On aura du flash, du flash c'est 10 centimes la minute. Après on aura, on aura un abonnement touristique, enfin si je puis dire un forfait touristique, un forfait touristique qui sera de 10€ euros pour 3 heures, sans engagement. Et tous les forfaits que je viens de vous citer, donc on aura un forfait mensuel et annuel, mais tous les forfaits que je viens de vous citer, on a juste une empreinte bancaire, on regarde juste si vous êtes solvable de 50 euros. Il n'y a aucune, aucun dépôt de garantie qui est pris. Une fois que vous avez rempli tous ces critères, nom, prénom, coordonnées bancaires, adresse email, vous pouvez commencer votre location. Et c'est pas avant 14 ans. Alors pour l'instant, on va rester sur la ville de pont On va rester sur la ville de pont à -Pitre. Chaque vélo est géolocalisé, donc donne sa position toutes les 10 secondes comme je vous l'ai expliqué. Du coup, on a mis du géofencing du vote. Géofencing, c'est une zone à ne pas dépasser. Comme on est sur la place des dissidents, on a Bergevin qui est à proximité. On ne va pas s'engager sur la nationale pour des raisons de sécurité. Et après, on aura un gros travail de nos équipes sur tout ce qui est sécurité. Donc, pour répondre à votre question, on a un périmètre « oui ». On compte sur la bonne volonté de l'usager pour, euh, pour garder tout ce qui est distance de sécurité et pas s'engager sur les axes routiers. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on compte, euh, en cas d'accident, c'est la responsabilité civile de l'usager qui est engagée. Comme je vous ai expliqué, on va prendre donc, son identité. On ne va pas encore demander de, de pièces d'identité. À terme, ce sera possible, je pense. Mais pour l'instant, si vous avez un accident, vous le signalez, notre, notre équipe sera réactive. Si vous avez des petits incidents comme roue crevée, on compte sur la bonne volonté de l'usager pour le signaler sur l'application. Et pour les crevaisons, c'est la même chose. Si nous, alors nous, on va faire des rondes, on va tourner de 8h30 jusqu'à 17h tous les jours. Si on voit qu'une roue est crevée, on va regarder quelle a été la dernière location. Donc on compte vraiment sur la bonne volonté de l'usager. Comme je vous ai expliqué, il n'y aura pas de pénalité. Si vous avez crevé, ça arrive, c'est quelque chose d'humain. Le risque zéro n'existe pas, mais si vous avez crevé, vous le signalez. Et nous, on prend tout ce qui est en charge pour, pour faire la remplacement.